Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue à ce spécial Wrestle Rock Podcast sur la lutte professionnelle. Mon nom est Benoît qui a.k.a. Nostradaben, et je suis en compagnie de Jonathan Drapeau. Comment ça va, Joe? Ça va bien, toi, en forme! Numéro 1, Yes, sir. Alors, euh, chers amis, euh, ben, on est disponible, dans le fond, euh, sur euh, Spotify, Apple Music, euh, Facebook, YouTube, Alouette. Euh, et puis, euh, puisque c'est euh, récemment notre premier anniversaire... Ah oui, Exactement. Hein? Euh, de mariage, comme on peut dire, euh, avec le Wrestle Rock Podcast. On sort le champagne. Euh, on a euh, une vidéo spéciale d'un invité. Donc, euh, voilà. This is WWE Hall of Famer giving a big time shout out to a fantastic podcast. I'm talking about Wrestle Rock Podcast celebrating their first year anniversary. There's got to be a reason why they are still on. So if you want to listen to a good podcast, go to Wrestle Rock, Wrestle Rock Podcast. I want to give them a big congratulations to Benoit and Jonathan for the first year anniversary. Quite an accomplishment. You are watching Wrestle Rock Podcast and Tito Santana approves of it. Thank you. Arima! Alors, j'espère que vous avez apprécié la belle vidéo. Vous l'avez reconnu, c'est le grand Tito Santana, mesdames et messieurs. Alors, euh, c'est une légende vivante de la WWE. Euh, moi, je sais pas Oui, oui, bien euh, sûr. Tranquillement. Ben, dans le fond, bien que son personnage de Tito Santana, euh, ben, dans le fond, quand il a commencé. Euh, il s'appelait pas, dans le fond, Tito Santana. Euh, Son ben, vrai nom, dans le fond, c'est Merced Solis. Et puis, euh, il est annoncé de Tocula au Mexique. Euh, puis, dans le fond, il est né en euh, 1953, le 10 mai. Ouais, c'est récent. Ouais, c'est récent. Juste un petit peu avant la Cinco del Mayo. <rire> c'est quand même un bon jeu de mots. Et, euh, dans le fond, en 1953, euh, à Mission, au Texas. Et puis, contrairement à certains lutteurs d'origine mexicaine, ben Santana, euh, ben, il n'y avait pas le style d'un luchador. Ouais, les lutteurs avec masqués, masque, les tout mystérieux. Ouais. <rire> C'était euh, plus euh, un brawler euh, scientifique, un lutteur qui luttait plus, euh, comme le, le, aux États-Unis puis au Canada, ouais, en les... Nord ouais, un nord-américain. Oui, un nord-américain traditionnel. Ça, exact. Comme prise de finition, il euh, ben, y en a deux. Euh, ben, comme soumission, euh, la prise en quatre, puis ça, ça, ça, il a commencé à faire la prise en 4 dans sa fio de Valentine. Oui, ça, ouais. ouais, ça, ça a été dit. Yes. La prise en 4 comme soumission. Puis euh, le Flying Forearm, que Guy Auré et Edouard Carpentier appelaient le marteau mexicain. Yes. Et puis, à l'époque où, euh, dans le fond, euh, Jesse de Body Ventura était commentateur à la WWF, tu te souviens de Jesse? Oui, Gorilla Monsoon et compagnie. Euh, et de Gorilla Monsoon, il. Euh, euh, dans le fond, il l'appelait pas Tito, hein, il l'appelait euh, euh, Chico, c'est ça? Non, non, hein? non, that's Chico Santana! <rire> ouais, <'est> oh, <rire> oui, Parce que lui, il était du genre à prendre pour les hills et non pour ben les ben Faces. Ben ben ça oui. se disait souvent avec Gorilla Manso. Exact, exact. Puis fait Il avait tendance à, à préférer les méchants. Et en passant, je ne sais pas si le monde le savent, vous l'avez sûrement remarqué, toi tu l'as remarqué le premier, c'est que Tito Santana, c'est un des rares lutteurs à n'avoir jamais été il. Il a tout le temps été face tout le long de sa carrière. C'est vrai, tu as raison euh, là-dessus. Puis, euh, ben, euh, on sait aussi que euh, Tito Santana a fait une carrière de football, euh, mon ami. Oui, en effet. Tu m'en un peu? Oui, exactement. Comme plusieurs lutteurs qui ont... qui ont fait de la lutte, bien entendu, ils ont... Tito Santana a commencé à faire du football, comme euh, les Lex Lugol et Ron Simmons euh, à Louette. Là. Yes, euh, il a fait carrière dans le football. Là. Il a fait le camp d'entraînement des Chiefs à Kansas City pour la saison euh, 1975, mais n'a pas été retenu par le club en raison d'une blessure au tendon d'Achille. Oui, parce qu'il avait quand même une chaîne, le oh, gars. Oui, il était planté. Oh, ouais, un gars de pied pieds 3, 6 pieds oh. 4, 240 livres. Oui, ça faisait la job, là, honnêtement. Euh, il était impressionnant. C'est un, un, un, un gars le fun d'avoir lutté. Oui, c'est une belle légende. Euh, ben, on pourrait parler un petit mais, peu. Mais, euh, par exemple, je peux, je peux, je peux rajouter oui, une dernière petite affaire. Il a joué pour la, sais euh, pour la saison... Euh, dans Donc, le fond, saisons, euh, 1900, ouais, 116, en ouais, pour les Lions de la Colombie-Britannique, il a capté 17 passes pour 329 verges et un touché sur réception au cours de sa courte carrière. C'est les statistiques qu'on okay, okay, a fait des recherches Ah, oui, c'est intéressant. Mar ouais, et puis, euh, euh, Mercy Matsu. Solis, dans le fond, a été entraîné par euh, Cowboy Bob Orton, le, le, le papa... Euh, le grand-père, c'est Bob Horton Senior. OK, c'est okay. C'est le grand-père à euh, Randy Orton. Et euh, Hiro Matsuda, un, un Japonais, ce qui lui a permis de faire euh, ses débuts professionnels pour la Championship Wrestling, Wrestling from euh, Floride. Et puis, en février 1977, les amis... Euh, dans le fond, il a, euh, il a vaincu Crusher euh, Verdu, c'est ça? Oui. C'est ça. Euh, en avril 1977, euh, il a lutté sur, sur le nom de Richard Blood à la Georgia Championship Wrestling. C'est ça. Puis tu sais, euh, à ce moment-là, euh, il n'utilisait pas un, un personnage de Mexicain. Là, il n'était pas vraiment… Euh, ouais, Richard Blood, ça ne sonne pas mexicain. Non, non c'est ça. Exactement. C'est pour ça que je vous dis qu'il ne s'est pas toujours appelé Tito Santana. Et puis, euh, le 8 février 1979, sous son vrai nom, lui était Biassi. Ils ont remporté, dans le fond, euh, le titre par équipe de la NWA Western States. Et puis, euh, contre Mas euh, Monsieur, euh, M. Sato, tu t'en souviens? Oui, M. Sato, M. Pogo. Et M. Pogo. M. Pogo. C'est pas Rémi Girard dans la petite vie? Là. Non, non, non, non. <rire> je sais pas s'il si y avait un petit Pogo dans ses culottes. Oh, euh, je euh, sais pas. Je ne sais pas. <rire> peut pas peut-être. Peut <coughs> Pour euh, le perdre seulement sept jours plus tard, dans le fond, euh, contre ces mêmes… Euh, mais on, on parlera aussi que Tito Santana a non seulement été champion euh, par équipe avec Teddy Biassi, mais avec quelqu'un euh, près de chez nous, là. Ben, on en parlera plus tard. Oui, euh, lors de son premier passage à la World Wrestling Federation, il s'est joint à Ivan Potsky, le Polish Hammer, yes. Ivan Potski. Et ensemble, ils ont remporté le championnat de tag team de la WWF face à Jimmy et Johnny Valiant, les frères Valiant, ouais. le 22 octobre 1979. Ils ont cependant perdu le titre face aux Wild Samuels le 12 avril 1980. les Wild Samuels étaient constitués de qui Ben, Afopisica. Afopisica, yes, sir. Ou Sica en tout cas. Yes, Santana il a quitté la WWF WW... peu bon. de temps après. Pour entreprendre une tournée de deux mois au Japon pour la New Japan Pro Wrestling, qui est une promotion qui existe toujours aujourd'hui. Ah, oh, fédération Qui d'ailleurs vont faire un événement grandiose prochainement. On va le marquer sur notre site. En communauté. On se dit, je super J Cup. Hein. Oh. Oui, ben, pas un Super J Cup, mais il y a le Super J Cup qu'ils vont faire prochainement. Ah, mais c'est une sorte mais, ben, de Junior Heavyweight, le grand show de la EW qui vont fusionner oui, ensemble oui, avec oui, la oui, New oui Japan, ça risque d'être vraiment intéressant. Puis d'ailleurs, j'ai un scoop, chers amis. <coughs> il semblerait que euh, en ce moment, Kenny Omega est euh, en blessé. Et puis euh, le Japonais euh, comment il s'appelle? Pas Kenta, mais euh, son ami là, euh, à Kenny Omega, là, le japonais, m'a dit ça me. On va vous en revenir. Uh, Ibushi. Ibushi. Ibushi. Kanta Ibushi, c'est ça? Oui, ouais, je pense que c'est ça. Ça, ça, se peut, ça se peut. Ben Lui aussi est blessé, mais il semblerait qu'ils euh, vont faire leur retour à l'événement. Donc, euh, euh, seul... Euh, le... Dieu le sait et le diable sans doute. Exactement. Donc, alors, poursuivons euh, sur notre belle à propos de notre ami euh, Tito Santana. Donc, en 1980 et 82, euh, Ben Santana il a, il a fait carrière à la EWA ouais. et euh, notamment fait équipe avec son futur partenaire de Strike Force, euh, le Québécois Rick Martel. C'est lui qui est pour loin <tousse> de chez nous. Yes, contre les High Flyers, Greg euh, Gagne et Jim Brunzel, mais ont malheureusement perdu. Puis on se souviendra aussi que Rick Martel. Cartel avait remporté le euh, championnat euh, poids lourd de la AWA face à... à Jumbo en 84, yes, pour right. le perdre contre Stan Damanensen. Yes, exact. Fait que tu sais, c'est pas... Euh... Il a gardé plus qu'un an, pour oh, le titre. Oui, oh, c'était assez intense, là. Et puis, euh, tu peux poursuivre, mon ami, avec euh, l'événement du 2 avril 1983. Oui, le 2 avril 1983, alors qu'il avait fait un retour à la Georgia Championship Wrestling, il a lutté contre euh, la, la grande légende Laris Bisco pour le championnat national poids lourd NWA. Malgré tous les efforts, il n'a pas sorti victorieux et le maudit Zbisco, regardez -bisco sa strappe. Zbisco, Zbisco. Ouais, ouais, <rire> c'est pas évident à dire. Ah non, non, non, c'est pas facile, certains. Hein? Alors euh, qu'il avait effectué un retour à la WWF en mai 1983, Santana, dans le fond, euh, bat le champion intercontinental de l'époque, qui est euh, Don Morocco, le 11 février 1984, les amis, faisant de Santana le premier lutteur mexicain-américain. Dans le fond, à avoir un titre important à la WWF. Mais il y a une Donc, nuance et tu peux la lire. Oui, et euh, à ne pas confondre avec Pedro Morales qui était portoricain. Parce qu'il y en a beaucoup qui devaient penser que c'était ouais, un Mexicain. c'est hein. vrai, c'est vrai. Le 24 septembre 1984, Santana part le championnat intercontinental pour la première fois face à Greg The Hammer Valentine. Yes! C'est pour euh... ça que Valentine était champion à WrestleMania. Oui, c'est vrai. Puis euh, Santana, dans le fond. Euh, ben dans le fond, est connu pour avoir fait euh, le premier combat de WrestleMania. On en a déjà de, parlé. De l'histoire euh, de WrestleMania. Bah oui, dans, notre, dans, euh... dans notre fameux podcast On Road to WrestleMania, quand on est allé euh, à Montréal à l'événement la de Laval. Et puis, euh, à Laval, c'est qui qui Laval Ah, oh, je ne sais pas. Laval, elle vient d'Anjou, sûrement. Ah ah ah! Super! Donc, euh, il a battu euh, au Madison Square Garden The Executioner dans le WrestleMania 1. Fait qu'on en avait déjà oh, Ouais, c'était Playboy genre Body euh, Rose. Comment il l'a battu? Ah, avec la fameuse prise en 4! Euh... Donc, le 6 juillet 1985, à peu près deux mois et demi, trois mois après l'événement de WrestleMania 1, à Baltimore, Maryland, il récupère le championnat intercontinental contre Valentine dans un Steel Cage match. Mesdames et messieurs, le 8 février 1986, dans le fond, il a perdu ce titre pour la seconde, euh, la seconde fois et la dernière fois face à, euh, au défunt, Randy Matchoman Savage, ouais. ce qui est quand même, euh, tu sais... Ben, c'est un honneur, perdre. Ben, c'est un honneur de perdre contre Matchoman ben oui, honnêtement. Oui, il l'a gardé longtemps. Ben bah oui, c'est ça. Savage a utilisé un objet illégal pour remporter euh, contre Santana. Pendant que Santana, dans le fond, oui. il tentait back de, flex, euh, il de faire demain... une back souplesse. Il a tombé dessus. Oui, c'est ça, exactement. Puis l'arbitre véreux, Danny Davis. Le, le, le... Ah, il n'a pas vu ça, lui. Il n'a pas ah, vu qu'il avait Non, il ne voit jamais rien, ah, lui, Danny Davis. C'était l'arbitre le, euh, que les gens détestaient. Hein. Il se faisait lancer des choses, lui, hein. Moi, je m'en souviens comme c'était hier. Euh. Donc, il n'a jamais vu ça. Fait que Match Man a remporté le combat. Petite là, anecdote euh, qui s'est passée le 26 janvier 1987, mesdames et messieurs, c'est que Danny Davis a aussi fait perdre de manière euh, corrompue. La ceinture euh, par équipe des British Bulldogs face à la Hard Foundation, euh, Bret Hart et Jim Knight Hart. Yes. Ce qui a mené à un match 3 contre toi, Russell Maniotwa, et, euh, et les Bulldogs face à la Hard Foundation et Danny Davis avec une victoire de ces derniers. Il y a eu une crosse, là, de la somme avec le, le porte-voix de Jimmy Hart. Après ça, ben, en, 4, en août 1987, euh, la formation euh, de Strike Force avec Ricky Martel un a vu belle le équipe. Ça c'est une belle ouais, équipe. C'était vraiment le fun et euh, les deux sont vivants, c'est vraiment ben cool, oui, ben nice, oui. honnêtement. Là, euh, Salut Ricky Martel, face. si tu nous entends. Euh, donc, le 27 octobre 1987, Strike Force euh, bat euh, la Art Foundation et devient les nouveaux champions par équipe de la WWF euh, à, à New York lorsque Martel fait abandonner Night Art avec le Boston Crowd. à ben, oui, euh, la euh, grande satisfaction des, du public. Yes! Euh, lors de WrestleMania 4, on n'élaborera pas parce qu'on a ouais, fait. Ouais. Euh, lors de WrestleMania 4, euh, le 27 mars 88, au Trump Plaza, à Atlantic City, ils sont vaincus par Demolition, Axe euh, and Smash, accompagné de M. Fuji. Mais là, je, juste à écouter notre émission de Demolition. Euh, on en parle. On, en là parle, dedans, euh, on élabore puis, plus. Euh, oui, exactement. Puis, tu sais, encore une fois, euh, c'était vraiment pas. Tu sais, c'était un honneur, encore une fois, de perdre contre ces gars-là. Ben, oui. C'est des, des légendes qui, qui sont toujours vivantes, encore une fois. Et c'est des, des légendes qu'on va toujours se souvenir toute notre vie. C'est intemporel, ces légendes-là. Oups, oh, désolé, le micro vient de prendre un petit peu le bord, mais c'est pas grave, c'est un blooper. Donc, euh, poursuivons ensuite avec le fameux... Euh, dans le café, Martel était blessé au cou, mais en réalité, il s'est absenté pour s'occuper de son épouse malade. Donc, alors que Strike Force se sont réunis au Royal Rumble 1989. Tu veux que j'en parle un peu du Royal Rumble? Oui, ben allez, vas-y, moi. Ben, bien. Lors du Royal Rumble, le, ben, on, va, on va parler de c'est quoi que les membres de Strike Force ont fait. On va commencer par Santana. Santana est rentré en 12e place. Il a éliminé avec les Bushwalkers le Honky Tonk Man, mais a été éliminé en 12e position par Arn Anderson et Matt Man. Quant à Martel, il est entré 29e. Il a éliminé Barbarian, mais fut éliminé en 27e place par Akim. C'est cool quand même la 27e place. Ouais, mais. Ouais, c'est bon sur 30. <rire> ouais, que tu mais penses ouais, ouais de ça, c'est bon. Ouais, ouais. Il a fini dans les quatre derniers, ça veut dire. Ouais, le, là, le ouais. Carré d'Art. Ben ouais, c'est correct ça. C'est parfait ça. Ouais. Ensuite de ça, cependant, lors de WrestleMania 5, après, euh, après que Santana ait accidentellement frappé Martel avec son Flying Farm, bon, le marteau, marteau mexicain. Ouais, il a ce qu'il veut, puis c'est Martel qui a Ce dernier l'abandonna. Pour profiter des Bryn Buster composés d'Orlando Russo et Tully Blanchard, de ce qui euh, marquera euh, le heel turn de Ricky Martel, là, qui est euh, par la suite. Euh, en fait, c'est à ce moment-là précis que Strike Force se sont séparés et puis que Ricky Martel a développé son, son, son nouveau personnage qui était le model. Puis euh, c'est la première fois qu'il était heel dans sa carrière de mémoire. Là. Okay. Il a quasiment tout le temps été face, Martel. À partir de ben, ce moment-là. Je bien qu était... qu'à IW, était... il était face. Le international on se était revient, face. International était très le Stampede face. Il était, il était face. Au Québec, au Stampede il était face. Au Japon, au Nouvelle-Zélande, n'importe oui, où, oui, il était face. C'est ça, exactement. Mais là, en model. Donc, euh... Euh, ben, euh, il a développé euh, le model. Hein? Ça a pognué. Ben oui, ouais, le mannequin arrogant avec son parfum. Avec arrogance. C'était bon, ça. Oui, <rire> oui, ouais, c'était vraiment cool. Et puis, euh, le 14 octobre 1989. Euh, non, Pas le 14 octobre, mais le 28 octobre de 1989. Mais tout est où? Oui, désolé. Bon, c'est pas grave. Il tout à Ah, c'est pas grave, un... Les Rougeaux et euh, Rick Martel, Bat Santana et les Rockers, Sean Michael et Marty Jannetty dans un 3 contre 3. Il fallait qu'on le plugue. Ah, tu l'as plugué, vous. D'ailleurs, on parle de Rougeau. Vous écouterez notre émission spéciale avec Raymond. Euh, C'était vraiment génial. Un monsieur super généreux. Et puis, euh, ben, enjoy tout le monde. Puis, euh... Ah, j'espère que vous allez apprécier un hein? monsieur si gentil que ça. Vraiment. Il n'y en, en a pas des tonnes, hein? Non, non, non, vraiment, c'est très généreux. Une politesse euh, raffinée. Yes, yes, yes. donc euh, vas-y d'ailleurs. Ouais, bonjour, M. Rougeau. que euh, le 14 octobre. Yes, là. donc, le 14 octobre, euh, en 89, ouais. lors du euh, SummerSlam, les Rougeaux et euh, Rick Martel battent Non, ce n'est pas SummerSlam, c'est un hors show Je parlé, c'est ça. C'est un show là. Oui, dans un hors show le 14 octobre 1989, Santana a pris sa revanche sur Mattel en... Un le battant dans la finale du King of the Rings. C'était l'un des premiers King of the Rings, si je me souviens bien. Ouais, mais c'était pas un pay-per-view, dans le temps, c'était en haut-show. Oh, ah, ok, mais ben ça, la... ça, je l'apprends. Moi, j'ai pense... tout le temps pensé que le battant... les pay-per-view. Rings... Le pay-per-view commence en 1993. Ok, mais... Il y a un historique derrière les... Oh, si oui. je comprends bien bien. On s'en en 84-85. Okay, okay. Le premier, il me semble, c'était John Cardog en 85. Okay, ben ça serait cool à un moment donné de faire un, un résumé séquentiel. Oui, vraiment, ouais, honnêtement. Okay. C'est quelque chose qui aurait dû perdurer un peu plus dans le temps, King of the Ring. J'aurais aimé ça, tu sais, qu'il qu pousse ça un peu plus loin, puis ce soit le, la même formule que dans l'époque de Pat Patterson. Oui, en pay-per-view, mais là, ouais, là c'est juste la finale que tu vois jouer à Crown Jewel. C'est ça. Donc, euh, comme je vous ai dit, dans le fond, Martel, euh, il a battu Santana. Non, Santana a battu Martel. Euh, oui, euh, Santana a battu Martel dans la finale du King of the Ring 89 euh, à Providence euh, dans le Rhode Island. Puis, euh, petite note importante dans le fond, le King of the Ring n'était pas en pay-per-view comme tu l'as dit dans le fond euh, sur le haut show qu'on parlera un peu plus tard dans une autre émission. On s'entend-tu qu'après euh, après la dissolution de Strike Force, euh, il c'est comme mis à jobber un peu ça. Ah, ah, c'est pas, pas dire, ça pour le caler. Ça fait comme si nous On dirait que euh, ouais, il a perdu un peu de la puissance. Puis euh, ben, tu sais. perdu de la puissance. Il y a quand même parti euh, un autre personnage qui s'appelait euh, le Matador. Euh, dans le fond, Tito Santana. Mais avant ça, il y a quelques, petits, euh, quelques petites défaites qu'on peut nommer. Oui, vas-y. Le 1er avril 1990 à WrestleMania 6 à Toronto, euh, il a perdu contre Barbarian. C'est ça, contre Barbarian. Euh, ouais. Tu sais, il a fait son Flying 4 mais là, Bobby Nunn m'a pied dans les cordes, ouais. à Barbarian. Puis là, sa, sa Flying Closed Line à Barbarian et à Ah, oh, elle a passé, là. Puis, euh, 4-5 mois plus tard, euh, contre Warlord, l'ancien partenaire de Barbarian, il a encore perdu à 90. Son running power slam, c'était assez débile. Ah, c'était tout le temps. Il faisait son falling arms son marteau mexicain, et puis là, il était pied d'un corps, puis là, il se faisait contre eux, puis là, il mangeait le finish. Puis. C'est ça. Donc là, dans le fond, on est rendu à, euh, rest, euh, au Survivor euh, Series 1990, euh, lors de la finale, il se bat en équipe avec Hulk Hogan et le champion de la WWF à l'époque, The Ultimate Warrior, 23. face au euh, visionnaire Martel, le dieu de la guerre, Warlord, Power of Glory et Ted Biassi dans un match handicap 5 contre 3, ce qui ne se faisait pas beaucoup à l'époque. Ben, qu c'est la seule euh, fois qu'il le main event des event c'est la seule fois que c'est arrivé. Hein. Mais moi, j'aurais fait ça tous les années, hum, coup, après avoir éliminé Warlord, il se fait éliminer par euh, The Million Dollar Man Ted DiBiase. Et... Ouais, une minute et demie après. Yes, lors du WrestleMania 7, il perd rapidement contre The Monty, notre ami Jacques Rougeau, frère de Raymond, personnage interprété par. Bah, euh... ben, par Jacques Rougeau. c'est ça. La police montée, là. Yes, après ce que ce dernier ait utilisé son fameux bâton électrique. Zzzzzzzzzzz. Yes, après une série de matchs sans trop de succès. On le trouve, euh, dans le fond, pratiquer un nouveau personnage, comme je disais dans le fond, le Matador, euh, vers le, la fin des années 91, là. Puis, euh, tu pourrais nous parler de WrestleMania 8? Bon oui, dit? WrestleMania 8 qui s'est déroulé devant genre 68 000 personnes, au Dome, euh, à Indianapolis. L'ancien stade des Colts d'Indianapolis, dans le fond. Yes. Bien là, il a, il a ouvert le show euh, contre Shawn Michaels, qui venait, de, qui venait de faire un heel turn, là, qui venait commencer une carrière solo, là. Ça faisait pas longtemps que c'était séparé de Marty Jannetty encore de le leur plug. Yes! Il était accompagné de Sensational Sherry, pis, euh, Le, le... fun? Ouais, la a regretté Sensational Sherry. Mmh. D'ailleurs, on va faire un bientôt un spécial sur les managers. Ouais, sur les managers, euh, donc euh, voilà. C'est ça. il a perdu contre Shawn Michaels dans le premier match. C'est un honneur oh, aussi de faire contre Shawn un, Michaels. C'était un foutu bon match. Ah là, oui, c'était bon. Pour ouvrir un show, excellent. Et puis, en SummerSlam 92 à Wembley, oh, il est venu dans euh, un dark match face à Papa Shango, à la suite d'un fameux shoulder breaker de, Sha de Shango. C'est bizarre qu'il y ait trois matchs qui ont été en, en dark match dans SummerSlam 92. Je savais pas. Oui, parce qu'à un donné, euh, il y a les euh, Bushwalkers puis Jim Doggan contre euh, le Monty puis euh, les Nasty Boys. Okay. Les ils sont gagnées. Oui, ouais. Puis, genre, il euh, y a ce match-là, Matador puis euh, Shango. Puis, euh, je pense, plus tard, de, ben, je pas je pense, plus tard dans la soirée, ils commençaient à faire noir. T'as Tatanga contre euh, Berserker. Genre avant le main event. Mais je comprends pas pourquoi que ça n'a pas été diffusé. Euh. Ben, peut-être que c'est une histoire de, euh, de temps d'écoute. Puis, euh, ils pouvaient pas. Euh, non, ça juste. Le un... show a commencé. Ben, probablement que c'était le Dark Match. Pour... Ils ont commencé, genre, plus tôt, peut-être. Peut-être, ouais. Ou, tu sais, ça, ça dépend de bien des choses, dans le fond. C'est vrai, qu'il y avait des combats plus courts aussi. Parce que c'est vrai que ça être puis Warrior, c'est long, là. Ben, ça se peut que ça ait Ah, c'est une demi-heure facile. Là. Ça se peut que ça ait très bien un, un lien. Là, Warrior et son ego? Ben oui, c'est sûr. Il devait y avoir demandé de faire juste 20 minutes de faire une demi-heure. Ben, c'est ça. Probablement. Warrior, dans sa tête, c'était soit que c'est long as fuck, ou ben ça dure 10 secondes. Il y avait comme pas de milieu. <rire> ben ça alors, dépendait là, quel cycle de stéroïdes il prenait. ah oh, ouais, ouais, ça devait avoir un lien. <rire> Donc, euh, poursuivons, dans le fond, euh, le 4 avril, les amis, en 1993, euh, il perd sa revanche euh, sur Papa Shango dans un dark match à WrestleMania 9. Oui, il a pris sa revanche, oui, oui. Euh... Yes. Euh... C'est-tu dans WrestleMania 9 que cha... Papa Shango, euh, il manque... Non, c'est pas WrestleMania 9. Russell WrestleMania manque... 8. Ta mère, Russell WrestleMania 8, avec Papa Shango, il manque sur running, est-ce que... WrestleMania 9, il était supposé avoir un match qui n'a jamais eu lieu, c'est Bam Bam Bigolo contre euh, Kamala. Ça se peut. Bah, ben ça, mais c'était bouclé. De mémoire, c'était bouclé, puis ça, ça s'est jamais ça, fait. Ça s'est jamais fait. Probablement, hein, ça s'est fait à Roux euh, des semaines après yes. Ensuite de ça, dans le fond, le 8 août 1993, euh, il bat le champion euh, d'un Morocco euh, une autre fois, mais cette fois-ci... Euh, dans, dans la promotion euh, de euh, Paul Lehman, qui s'appelait la ECW. Ah non, mais c'était la Eastern, là. Ok, c'était la Eastern, c'est avant, dans le fond, la ECW. Euh, mais euh, il, il a perdu le 9... Le.. le, le, le 30 jours plus mais, tard. C'est hein. ça, il a perdu 30 jours plus tard, le 9 septembre, euh, deux jours avant le 11 septembre, mais pas de la même année. Hein. Non, non, ça c'est sûr, <rire> Ben le mot oui. Face à Shane Douglas. 97-98, euh, il est revenu à WWF, mais euh, en tant que commentateur espagnol, moi, même, tu sais, il devait être road agent aussi, ouais, hein. il Je vais donner des trucs ben, aux petits recrues. Oui, ben oui, ben oui, c'est sûr. Euh, on considère que c'est un lutteur indépendant dans euh, divers territoires. Euh, depuis 1996. Fait que, tu il se promène pas mal. Ring of Honor, là, euh, tu m'as euh, montré, je pense, C'est tout, Santana Ring of Honor. Ring of Honor? Ben, ça se peut, mais, je je, je, je l'ai vu récemment. Je pense qu'il lutte encore un petit peu. Hein. Ouais, mais euh, il doit prendre le tag, euh, Mais il lutte, il lutte en single. Je l'ai vu lui Non, mais s'il lutte en, si il en équipe, il doit prendre le hot tag, il doit pas manger ouais, de bombe. C'est normal. Le 10 janvier 2000, il fait euh, un bref passage à la WCW, la défense WCW de euh, Ted Turner. Et il bat Jeff Jarrett dans un euh, Dragon match lors de Nitro. C'était quoi un, un ça? Un dungeon match. Un Dungeon match. Au oh, Dungeon pas? Match, euh, on, fait pas on fait vrai, des recherches, pour. va, le le recherche, vois, on va avec ça. ça. c'est la même soirée que Snuka euh, y a battu Jarrett euh, son slash en haut de la cage. Oui. Yes. C'est la même soirée-là, c'est la même exact, Night Il que Jarrett a lutté deux fois. Yes. Euh, puis euh, ben, euh, il est également professeur d'Espagnol. Ben oui, il avait l'air dans une classe dans son fameux message. Il était dans une, dans, une, dans une très classe, mettons. Et puis j'ai su aussi que récompenses, euh, ouais. Tito Santana, euh, juste avant euh, les récompenses, Ben. Euh, Tito Santana, il y avait un salon de coiffeur aussi, hein, si je ne me trompe pas. Oui, il y avait euh, Barbershop avec sa femme, mais euh, ça a l'air qu'il a plus ça depuis 2020. OK. J'ai lu quelque okay, part okay. que non, depuis. Il a été propriétaire jusqu'en 2020. Okay. Donc, il doit se concentrer probablement juste yes, sur sa carrière de prof. Euh, euh. Euh. Il est membre euh, du Hall of Fame depuis euh, 2004, lors du Weekend of WrestleMania 20. Euh, il fut intronisé par euh, une autre que le Heartbreak de Shawn Michaels. Il faut rajouter également que dans le magazine Pro Wrestling Illustrated... Tu euh, le mentionnes. Hein? Ben oui, non, mais moi j'aime ça, j'aime ça dire ça, ça. des belles récompenses. Ben, oui. ben, on aurait dû le dire au début, mais on va le dire à la fin, ça fait plus pro, je pense. Ben, ouais, ben, ça. Ben, ouais. ben, il a été élu Tag Team of the Year avec euh, Ivan Putski en 1979, mesdames et messieurs. Yes! Alors, euh, ben, j'espère que vous avez apprécié, dans le fond, moi, notre ai ça, émission que... spéciale sur euh, Tito Santana. Et euh, merci beaucoup, mon Ben. ben ça fait plaisir. C'est toujours un honneur de faire l'émission avec toi. Et, et moi donc. Et euh, déjà un an. Donc, ah, déjà euh, un an. On... Il a coulé de l'eau en dessous des ponts depuis ce temps-là. C'est sûr. D'ailleurs, en parlant de coulage de pont, on a des belles surprises qui s'en viennent prochainement pour vous. Alors, restez à l'affût. Et puis, euh, juste avant de terminer, je prendrai quelques minutes pour mentionner aussi qu'on est rendu avec un site de nouvelles, de lutte et de oui, musique qui de... s'appelle WrestleRock.news. Ouais, si vous voulez avoir des nouvelles sur la lutte, la musique, le show business, aux différents sujets, on s'entend que ce n'est pas, euh, pas juste de la lutte, ça peut être plusieurs sports. Là. Ça peut être du hockey, ça peut être des arts martiaux, ça peut être de la boxe. Ouais, hein. C'est simplement pour vous faire plaisir. D'ailleurs, euh, si vous décidez de nous faire plaisir et euh, <rire> si tout, fallait -tu euh, le de nous supporter, <rire> bien euh, écoutez, sachez qu'on a une section dans le fond pour faire des dons, Make a Donation. Et puis, ben, ça nous permet, dans le fond, euh, entre autres, de pouvoir investir et puis euh, de faire avancer notre projet euh, plus rapidement. Alors, et peut-être euh, d'avoir des invités qui chargent un petit quelque chose pour une demi-heure. Exactement. Donc, alors, merci beaucoup. Vous écoutez le Wrestle Rock Podcast. Mon nom était Jonathan Drapeau. J'étais avec mon collègue Benoît Lafarrière, a.k.a. Nostradabene. Et on se dit, mesdames et messieurs, à la prochaine. L'action ne manquera pas. Au revoir.